Et voilà, un succès fou. Je dirais comme d'habitude, et le meilleur c'est ça aujourd'hui. N'importe hein. quoi. N'importe quoi. C'est super. Alors, je, je, je, je après. <rire> ben, J'espère que tu vas ramasser. <rire> ouais, bien, bien. Il y a combien de kilos là euh, Pas par kilos. Et ça va avec... sur. Euh, euh, je sais pas. Je sais pas à quelle distance ça fait. 5 km 5 km peut-être Qui en fait t'a amené à cette action Je. Bonjour d'abord. Je... Ce qui m'a amené à cette action, c'est que je cours depuis très très longtemps. Et j'ai commencé à ramasser quelques déchets au bord de la route. Et je finis par euh, le... la retenue d'eau du Stangala. Et là, j'ai découvert un tas de, de canettes, J'avais plus assez de mes mains. Je me suis forcé, euh, une fois à la maison, de revenir sur mes pas, mener un sac pour ramasser ces déchets. Et depuis, je pars avec mon sac de déchets. Et c'est chaque fois un succès, un succès fou. Euh, c'est incroyable. Est-ce que tu es seul à mener euh, cette action ou est-ce que tu es en association euh, Comme j'aime bien courir euh, courir seul, sauf hein, lorsqu'il s'agit de compétition, bien évidemment. J'aime bien courir seul. et. Euh, mais je ne pense pas que je sois le seul à pratiquer, euh, euh, enfin, à ramasser les, les déchets, les clubs sportifs le font, les, les gens le font aussi de manière euh, individuelle, qu'au euh, moins il n'y a pas de doute là-dessus, je ne suis pas seul. Quel parcours tu fais en fait Tu fais toujours le même parcours euh, mon, mon parcours varie un, un peu mais comme j'aime bien le Stangala j'aime bien Kerlik euh, enfin, ce sont mes, mes objectifs mais pour aller jusqu'à Kerlik ou au Stangala euh, il y a bien sûr des routes des routes à, à grande circulation, c'est le boulevard Allende les gens balancent en veux en voilà je monte à Cuzon euh, euh, c'est une école mais euh, manifestement il y a aussi une sacrée densité de, de saleté autour de, de Cuzon je descends à Fly, là-bas c'est pareil il y a des endroits où les gens circulent les piétons circulent et curieusement il y a aussi beaucoup de déchets. C'est pas normal. Et je, et je vais jusqu'au sang. Et là je reviens par la vieille roue de brique et là aussi c'est ça. C'est un succès chaque fois. Euh, c'est à la fois décevant et je suis content aussi puisque j'ai réussi à ramasser euh, chaque fois chaque chaque déchet que je ramasse, c'est un succès malgré tout. Et euh, quand tu vois tout ça, euh, tu te dis que ce serait peut-être nécessaire de sensibiliser le public à ce problème. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu proposerais éventuellement comme solution Qu'est-ce qui, qu qui pourrait être fait pour améliorer les choses Qu'est-ce qui pourrait être fait euh, Je crois que la, la meilleure chose qu'il faudrait faire, c'est que les gens se prennent en main. C'est le B à bas. À l'école, on a appris quand on était petit, il ne fallait pas jeter les déchets ou les papiers, il fallait les ramasser. Euh, c est, c est... Après, après, des, après des... il y a des panneaux qui sont mis par des villes. Ne jetez plus, ne jetez plus, on n'en peut plus. Euh, la presse en parle aussi, on fait l'écho une fois le temps. Euh, après. Après, je rencontre des gens qui me disent qu'il faudrait mettre des poubelles. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On arrive à une autre déchets, on peut partir avec ce qu'il en reste. Quand même, ce pas possible, ça. Sur le Mont Blanc, ce qui paraît, il y avait des déchets tant que temps. Mais c'est incroyable. Chacun doit se prendre en main. Et la restauration rapide aussi. A... Je pense que la restauration rapide, qui est... est un peu de responsabilité, mais pas elle, ce sont aussi ses clients. Il faut sensibiliser ses... tous ces gens-là à, à notre... notre bien commun. Quel, quel type d'épave surtout tu ramasses Quel genre de déchets Alors c'est complètement hétéro, hétéroclite, c'est du n'importe quoi. Ce matin, c'est un bidon de. Je crois que c'est pour allumer les, quelque chose, le pétrole. Euh, c'est de tout. Alors, ça dépend de la saison aussi, les masques, ça commence à diminuer un petit peu, mais c'est des masques et des masques en veux-tu, en voilà. Des, des canettes de bière métalliques en verre, en veux-tu, en voilà. Ça, ça se balance comme ça. C'est facile. Des... Ce qui m'avait surpris une première, une première fois, c'était, les premiers temps en tout cas, c'était des, des, des escalopes de dinde sous blister sous la vie du Briac. Il y avait cinq ou 6 mmh. sous du long là-bas. C'était en été, en juillet. Ça pas besoin. Des. des. Quoi, des, pour des. des casse aussi, de balancés, on n'a a pas besoin. On balance des, des emballages. Euh, c'est. c'est. c'est invraisemblable. Faut voir. Je les ai comptés. Une fois. Tu les as comptés Ouais. <rire> Édifiant. Avec les services municipaux de la ville de Quimper, est-ce que tu as des contacts Est-ce que tu as des entretiens de temps en temps euh, J'ai contacté, la... contacté la mairie et j'ai eu Monsieur Jasserand qui est venu sur place et on a marché ensemble. Là il y avait un Mazda qui traînait à Cuzon, bon les madelas, je ramasse pas les madelas. Euh, et c'était promis de faire. Euh, de faire un article sur ma démarche, c'est ce qui a été fait et j'ai regardé, j ça a été dans le numéro 95 de Quimper Communauté, dernière page, la dernière page euh, qui fait une page entière, 3 cinquièmes sur moi et 2 cinquièmes sur le texte, je préféré l'inverse mais peu importe. L'essentiel est de sensibiliser les gens à, à notre bien commun j'aime bien le répéter, c'est si notre bien commun, c'est pour nos enfants demain quand même, c'est pas possible. Les régiments climatiques, qu'est-ce qu'il en est Il y a sûrement un peu de tout ça aussi, chacun de 6 mètres. Bon, et eh bien merci Daniel, et puis bon courage pour ce travail.